à la jolie colo on aime fabriquer partager des compétences et des outils et réfléchir collectivement alors c'est une évidence un laboratoire de fabrication un fab lab comme on dit a toute sa place ici oui ici en montagne gor Donc... Le Joli Lab, c'est un atelier avec des outils de nouvelle génération, mais aussi de bons outils plus traditionnels pour fabriquer, ou apprendre à fabriquer, tout ce dont vous rêvez. Je vais remplacer le bouton cassé de mon vieux micro-ondes. Je vais créer un planisphère interactif pour ma classe de CP. Je vais fabriquer ma pelle en fournis. Je vais concevoir des éléments miniatures pour mes maquettes. Je vais fabriquer des jouets premier âge pour mes enfants. Le Joli Lab, c'est un lieu unique dans le Vercors. Il est ouvert à tous les bricoleurs, amateurs ou professionnels, débutants ou confirmés. En contribuant à ce financement participatif, vous prenez part au projet et aidez au lancement de cette formidable aventure. <rire> qui ne savent pas jusqu'à 4 <rire> <rire> C'est quoi Bonjour C'est formidable